du livre des actes des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Alléluia C'est mon chant, c'est le Seigneur Il est pour moi le salut De la première lettre de saint Jean Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Car l'Esprit est la vérité. Jésus christ l'agneau bétant. Il est l'ensoeur, la vie, prise ressuscité. Il est de joie, Christ ressuscité. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, « Moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. » à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers frères, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Le message de Jésus ressuscité nous rejoint dans nos angoisses, nos situations de doute, de peur et nous reconforte. L'Évangile nous dit que, au soir de la résurrection de Jésus, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint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 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Mais Thomas absent refuse de partager leur enthousiasme et peine à croire. Il voudrait toucher des signes sensibles. Une semaine après, le ressuscité accède à sa demande et lui montre ses plaies. Elles sont les témoins et les sources de la miséricorde et suscite en Thomas la foi, mon Seigneur et mon Dieu. La présence du ressuscité au milieu des disciples est soudaine, inattendue et surprenante. Jésus n'appartient plus au monde où il faut des clés pour entrer dans les maisons. Sa présence est autre et nouvelle. L'évangéliste ne dit pas que Jésus vint au milieu de la pièce où les disciples se trouvaient, mais bien qu'il est là au milieu d'eux. La présence en nouvelle de Jésus ressuscité est liée désormais aux disciples et non plus à un lieu précis. La porte verrouillée représente notre difficulté à croire. La peur qui nous tient tant que nous n'avons pas fait entièrement confiance tant que nous ne nous sommes pas entièrement livrés. Les apôtres ont pourtant reçu l'Esprit de Jésus, envoyé sur eux lors de sa première venue. Ils l'ont reçu, mais pas tous, Thomas reste incrédule. Le Père et le Fils sont un. Jésus veut cette même unité pour les disciples. Il veut qu'ils soient avec lui et en lui. Voici donc la patience en pleine de tendresse, qu'il montre envers Thomas. « Avance ta main, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Il nous est aussi donné des signes par milliers, comme nous le chantons parfois. Mais nous ne savons pas toujours les voir. L'apparition à Thomas redit la condition actuelle du disciple. La foi est possible sans voir ni toucher. La foi sans voir est même la seule possible maintenant. Seigneur, touche notre cœur, que notre foi en ta résurrection nous permette d'affirmer comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Venez ensemble. Pour titrage